Hello, hello Bonjour chers followers, chers étudiants du cabinet MP. Bienvenue à notre émission, les rambas de l'entrepreneur. L'émission dans laquelle on ne parle que des coups durs de l'entrepreneur, des éléments négatifs pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à vivre cette vie d'échec et que la vie de l'entrepreneur aussi, elle n'est pas parsemée de, de succès comme euh, la plupart des motivateurs veulent faire quoi Beaucoup d'échecs, beaucoup de coups durs. Alors aujourd'hui, je vais évoquer euh, le moment où j'ai perdu ma source de revenus principale en entrepreneuriat. En tant que, en ce temps-là, j'avais, euh, j'avais, vendu ma, non, mon entreprise Colivo Express et je m'étais consacré à mon cabinet. Donc mon cabinet commençait à marcher bien et tout ça. Euh, pas beaucoup de revenus, je touchais autour de 700 000 francs. On avait 10 000 euh, et 10 à 20 clients régulièrement, mais ça va, on se débrouillait, on pouvait au moins gagner le pain. J'ai pris un assistant avec qui euh, on travaillait. Et puis, je me suis lancé, je dis, je vais me lancer dans le produit euh, de l'industrialisation parce que ça, c'était un rêve. C'était l'erreur à ne pas faire. Donc, ça m'a bouffé tout mon temps. Tout mon temps, toute mon énergie. Et je n'étais plus focus sur le cabinet qui me donnait à manger. Et je passais toute la journée dans mon usine pour faire lancer mon usine, régler les problèmes d'exploitation, etc. Petit à petit, au début, je partais une fois par semaine, après deux fois, après trois fois, après quatre fois, après tous les jours. Et je commençais maintenant à confier les cours. Les gens payent les cours pour moi, me voir, pour que je l'enseigne. Et puis, je confie les cours à mon assistant. Ça a été ma plus grande plus grand erreur. Petit à petit les clients ont commencé à baisser, jusqu'à ce s'est retrouvé avec un seul client. Un seul client. C'est là que j'ai vu que eh, j'avais commis une grosse erreur. Un seul client, j'arrive, je viens faire le point, je n'arrive même plus à suivre mon activité de, du cabinet, je viens faire le point, un seul client. Je ne peux même pas payer les salariés. L'autre activité aussi est déficitaire. Est déficitaire. Donc, quelle leçon retenue de ça la leçon, la seule leçon à retenir, c'est que vous ne pouvez pas courir après deux lièves à la fois. Ne menez pas deux activités en même temps. C'est vrai, beaucoup veulent multiplier les revenus et tout ça, mais vous allez perdre votre revenu principal si vous amusez à vous lancer dans d'autres activités. Parce que cette activité l'activité principale, ça vous permet d'être solide. Vous, moi, le conseil que moi, je vous demande, c'est d'attendre au moins minimum entre 5 et 10 ans d'activité principale, le temps d'avoir les véritables piliers, et puis vous pouvez vous lancer dans la seconde activité. Voilà. Si vous n'avez pas, pas solidifié votre activité principale sur cette activité, 8, 9, 10 années, ce n'est pas la peine de vous lancer dans une seconde activité. Le temps que vos processus soient quasiment automatisés, le temps que vos collaborateurs aient des réflexes d'automate, le temps que vous avez des procédures bien établies, de vente et de production de vos services, ce n'est pas, pas la peine de vous lancer euh, dans, dans la seconde activité. voilà Donc ce jour-là, euh, ça m'a poussé à m'entêter, j'ai eu des grosses dettes, j'ai mis au moins un an à deux ans le temps de rembourser ces dettes-là. Voilà, donc, euh, voilà la leçon à tirer de ce, de ce rembas. Ne faites pas deux activités à la fois. C'est un conseil que je peux vous donner, sinon vous risquez de perdre l'activité principale qui vous donnait le peu de revenus que vous aviez. Voilà. Ciao, ciao, on se retrouve pour une prochaine émission. Bye, bye.